Donc, bonjour à tous, euh, merci d'avoir euh, bravé la tempête pour être là, et de euh, votre patience pour ces petits problèmes euh, techniques. Euh, donc euh, euh, Juste rapidement, donc, euh, moi bon, en fait, c'est ma première fois ici, mais c'est mon deuxième talk. Euh, hier je vous ai parlé un petit peu de graphes en termes euh, d'algorithmes, si vous étiez là, puisque je suis principalement euh, data scientist de base. Euh, mais je m'intéresse aussi à tout ce qui est développement, j'ai eu pas mal l'occasion de toucher à du Django, euh, récemment j'ai fait un projet avec du React, donc j'aime bien toucher un petit peu à tout. Euh, et donc euh, j'ai découvert en fait Neo4j maintenant il y a un petit peu plus d'un an, et je voulais vous montrer un petit peu ben, comment est-ce qu'on passe d'un raisonnement en termes de SQL à un raisonnement plutôt en termes de graphes. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir, en termes de représentation des données, surtout quand on est data scientist, on voit des CSV, on voit des tables, on voit des data frames. Tout ce, tout ce que ces représentations ont en commun, c'est que ce sont des tables, donc des colonnes et des lignes. Et donc, je vais passer rapidement là-dessus parce que je pense qu'on connaît tout le tous le raisonnement. Lorsqu'on commence à vouloir faire un modèle de données en SQL, bon, on sait qu'on a des tables à notre disposition, donc on stocke toutes nos informations dans des tables, comme ici si je veux représenter un blog, je vais avoir des articles qui vont avoir un titre, une date de publication, d'autres informations. Si maintenant je veux prendre en compte aussi, euh, je veux stocker les informations sur mes utilisateurs, je vais créer une table utilisateur avec un username, un email, un password, etc. Et si je veux ben, savoir qui a écrit l'article, ben, pas de souci, j'ai des colonnes, donc je rajoute une colonne dans ma, table, euh, dans ma table article avec un author ID et je récupère comme ça l'ID de l'utilisateur qui est dans mon autre table. Alors on sait que ça se complique un petit peu quand on a, euh, par exemple, si on veut stocker les informations sur les tags des articles, parce que là, on arrive dans du many to many et donc rajouter des colonnes dans la table, ça ne marche plus. On est obligé de passer par une table intermédiaire. Bon, je pense que je ne vous apprends rien. On est tous habitués à ce processus. Ce que je voulais essayer de vous montrer ici, c'est que ce n'est pas vraiment naturel. On y est habitué, on le connaît tous, on l'a appris. Euh, maintenant, moi, quand je modélise des données, euh, j'ai plutôt, plutôt tendance à faire ça. Bon, bah, J'ai un utilisateur, donc je dessine une patate avec un utilisateur. Je lui rajoute des attributs, et puis je fais la même chose pour toutes les entités que je cherche à, à modéliser. Et ensuite, ben, je trace des lignes entre eux, euh, tout cela, en disant, bon ben, voilà j'ai un utilisateur qui écrit un article, et puis le tag qui tag un article. Et en fait, ce type de représentation-là, c'est exactement ce que les bases de données euh, graphes permettent. Et c'est une représentation qui, lorsque je l'ai découverte, m'a paru beaucoup plus naturelle, et beaucoup plus proche de ce que j'ai envie de faire quand je cherche à modéliser des données. Alors euh, les bases de données graphes justement, Donc ça, un... ça vous montre un petit peu les différentes tendances des différents types de bases de données ces dernières années, donc celui qui est en vert et qui monte plus vite que les autres, c'est justement les bases de données graphes. Et donc j'ai envie de dire un petit peu comme tous les sujets euh, qui sont à la mode, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui vous proposent des bases de données graphes, donc des gros comme euh, Amazon. Euh, qui ont leur version des bases de données des graphes à des un peu plus petits dans le sens euh, moins connu comme euh, Janus Graph ou OrientDB. Donc, moi ici, je vais vous parler de Neo4j, excusez neo euh, Neo4j, c'est écrit en Java, comme son nom l'indique. Ils ont ben, une version gratuite et puis une version entreprise. Euh, ils ont la gros avantage d'avoir une grosse communauté et de communiquer énormément sur, euh, sur les graphes. En fait. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous incite à aller visiter leur blog ou à les suivre sur Twitter, ils organisent des meet-ups en ligne, etc. Donc ils font une grosse communication sur ce sujet-là. Donc je trouve que c'est un bon point de départ euh, si on veut se, se renseigner un petit peu sur les graphes. Donc Neo4j permet d'écrire exactement ce type de modèle. Lorsque vous êtes dans Neo4j, vous pouvez arriver exactement à dessiner ce genre de, de dessin où vous avez donc des, ce qu'ils appellent des nœuds. Donc les nœuds, ce sont les ronds qui représentent les entités. Euh, les nœuds ont un label. donc Le label, ça va être user, article ou tag ici. Et puis, ils ont des propriétés qui sont euh, euh, assez, euh, assez libres. Euh, ensuite, une fois qu'on a nos, nos différents nœuds, on a les relations entre ces nœuds. Et donc, les relations ont un type. Donc, un type de type euh, wrote, tagged, like, euh, ce que vous voulez. Et on peut même ajouter des... Euh, propriété sur les relations, comme ici on peut stocker la date à laquelle un utilisateur a liké un article, par exemple. Alors, euh, Neo4j utilise comme langage de requête le langage Cypher, euh, qui, est assez, euh, qui est assez parlant. Donc, je vous montre juste quelques exemples ici euh, de différence entre euh, la requête SQL et euh, l'équivalent en Cypher. Donc en Cypher, en Neo4j, il n'y a pas besoin de créer de schéma, donc il n'y a pas de create table, etc. On commence directement par euh, en fait, insérer des, des, des nœuds, dans ce cas-là, euh, dans la base. Euh, et donc en fait, créer un nœud, c'est aussi simple que qu'un create, avec donc, des parenthèses pour indiquer que je veux créer un nœud, euh, deux points avec le, le label du nœud, et ensuite, entre Accolade, ben, toutes les propriétés, qu'on veut attacher à ce nœud, euh, autant qu'on veut. Alors, une fois qu'on a créé des nœuds, on peut euh, ben après, on peut faire des selects, ou l'équivalent en, en cypher qui est du match. Donc, lorsqu'on va faire un select euh, name from user euh, where euh, id égale 1 en SQL, on va juste faire un match en cypher, on va matcher un nœud qui a pour label user et pour id 1. Voilà, c'est... Euh, le résultat sera exactement le même. Euh, là où euh, Cypher va prendre beaucoup d'importance, en tout cas à mes yeux, c'est quand on va vouloir faire des jointures. Donc des jointures en SQL, en Cypher et en base de données graphes, ça devient des parcours de graphes. Et donc justement, ça devient euh, suivre, une, suivre une relation. Donc si je cherche à avoir tous les articles qu'a écrit l'utilisateur d'ID1, euh, au lieu de faire un join article on euh, UID, etc., euh, je vais juste en fait euh, suivre la relation, la relation qui est du type wrote et qui m'amène vers un article et retourner bah, tous, les, tous les titres d'articles que je trouve. Alors, euh, j'aime bien en fait ce, ce type de choses parce que je me dis, alors euh, un join, je pense que bon ça va, on, on maîtrise, on comprend ce que ça fait. Imaginez quelqu'un qui voit pour la première fois la requête du haut et quelqu'un qui voit pour la première fois la requête du bas. Euh, je pense que le match avec... Euh, la, la, le, la suite de, de relations est un petit peu plus facile à, à comprendre en tout cas euh, naturellement euh, donc voilà c'est un petit peu ce que je vous disais euh, on passe de, euh, du SQL où on essaye de se rappeler la différence entre un join, un inner join, un left outer join à euh, du pattern matching donc bah, voilà je cherche un user une relation wrote et à, à, au bout un article et donc en fait euh, je vais juste euh, trouver dans mon graph tous les patterns qui matchent euh, cette, cette requête-là. Euh, donc Les applications des bases de données graphes, euh, il y en a beaucoup, comme vous pouvez vous en douter. Euh, en général, on commence par réaliser ce qu'on appelle un knowledge graph, donc essayer de re représenter toutes les informations qu'on a sous la forme d'un graphe, à propos d'une entreprise, d'un domaine, etc. Euh, le graphe qui est représenté ici, c'est le graphe de la série Game of Thrones, donc voilà, des gens de néo et d'autres d'ailleurs, qui se sont amusés à, à représenter la série comme ça, et essayer de repérer, repérer les, les communautés, voir si ça matchait ce qu'ils avaient en tête, etc. Euh, ça peut être aussi, il y a beaucoup d'utilisation sur de la recommandation, donc euh, comme on peut s'imaginer, euh, trouver les utilisateurs, euh, enfin les produits qui ont été euh, achetés fréquemment ensemble, les produits qui ont été achetés... Euh, euh, par des utilisateurs qui ont à peu près les mêmes goûts que, que moi, etc. C'est des choses qui se font euh, de manière assez simple. Et après, donc, ça a aussi beaucoup d'applications sur du machine learning où on peut euh, extraire des, des features un petit peu particulières en considérant, euh, en considérant les données graphes. Donc en parlant de recommandations, je voulais juste vous donner un exemple. Euh, un exemple qui serait de vous recommander euh, les articles qui ont été aimés par un utilisateur que je suis, dans un modèle où on a des utilisateurs des articles. Euh, et en fait, la requête en Cypher, c'est tout simplement, donc, je parle de moi, Donc un utilisateur, qui a pour username Estelle, je vais chercher tous les utilisateurs que je suis, et à partir de ces utilisateurs-là, je vais chercher tous les articles qu'ils ont aimés. Okay. Et en fait, je peux même aller un petit peu plus loin en disant bon bah, je veux tous les articles que les gens que je suis ont aimé, mais je veux pas non plus recommander des articles que j'ai déjà aimés. Donc, je peux exclure euh, ces articles-là de ma requête. Et en, euh, en fait, en ayant euh, donné des, des alias, donc en fait tout le mi euh, de point et le l de point qui est avant le like, c'est un alias donc qui permet de référencer la relation, je peux l'utiliser pour ordonner mes résultats par la date à laquelle mes, euh, mes amis ont, ont aimé les différents articles pour recommander que les articles qui ont été aimés récemment, par exemple. Alors, euh, maintenant, il y a un sujet euh, intéressant. Donc Je vous ai montré tout à l'heure comment créer un nœud. Euh, maintenant, la plupart du temps, on va pas vouloir créer un nœud euh, un par un. On a déjà des données dans des bases de données SQL et on veut pouvoir les importer. Euh, dans une base de graph type Neo4j. Alors quand vous avez euh, des fichiers CSV qui sont encore très petits, on peut utiliser aussi une requête Cypher pour faire ce genre de choses. Et donc euh, c'est le... Euh, avec l'outil Load CSV. Lorsque vous aurez des CSV un petit peu plus grands, il, ex, il existe d'autres outils Neo4j pour ça, que je ne vous montre pas aujourd'hui, mais qui sont beaucoup plus performants que, que cette, cette requête-là. Donc avec du lot CSV en fait on va donc simplement lire un fichier CSV avec des headers et euh, on va pouvoir euh, récupérer chaque ligne comme un dictionnaire ou l'équivalent et euh, faire euh, en fait une requête euh, create à partir de chaque ligne en créant un, encore une fois un nœud de type utilisateur et en lui attachant les propriétés qui sont dans, dans chaque ligne. Euh, donc là c'est pour nos utilisateurs euh, lorsque je vais pouvoir euh, importer euh, les données sur les articles, donc les articles qui, euh, je vous le rappelle, ont un, une, sont liés en fait, aux utilisateurs, la requête va être un petit peu plus compliquée parce qu'on va vouloir créer à la fois le nœud article, mais on va aussi vouloir créer la relation entre le user et l'article. Et donc dans ce cas-là, on va faire un create euh, sur l'article, on va faire un match pour récupérer l'utilisateur euh, qui, qui a le même ID, et une fois qu'on a euh, l'article et l'utilisateur, on va pouvoir créer la relation entre ces, entre ces deux. Euh, donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire en Cypher directement. Euh, maintenant, lorsqu'on interagit avec une base de données, euh, la plupart du temps, euh, on ne le fait pas directement en SQL ou en Cypher. On le fait euh, via, des, via du code donc Python, ici. Euh, donc neo 4 j un driver Python officiel qui s'installe avec pip, hein, pip install Neo4j tout simplement, et euh, on peut se connecter donc, directement à la, à la base de données, avec un user password, c'est assez euh, classique. Et euh, donc Une fois qu'on a notre driver, on peut euh, créer une session et exécuter une requête, donc encore une fois ici, c'est les articles qui ont été écrits par un utilisateur donné, ça supporte donc bien sûr les, les paramètres de requête, etc. Alors, euh, encore une fois, donc là, on peut interagir avec Neo4j en Python, mais il faut encore écrire du, des requêtes cypher, ce qui n'est pas euh, forcément euh, le plus sympathique. Donc, en fait, il existe des équivalents euh, des ORM qui s'appellent des Object Graph Mapper. Donc, il y en a deux principaux euh, pour Python. Il euh, y en a un qui s'appelle Py2neo et l'autre qui s'appelle NeoModel. Donc au début je pensais euh, vous parler un petit peu de Py2neo et puis en fait euh, j'ai découvert un peu NeoModel et ayant déjà fait du Django dans ma vie, euh, ça m'a beaucoup plus parlé. parler, vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc comme dans tout euh, type d'ORM, de, de la première chose à faire c'est de déclarer nos modèles. Euh, donc, en fait, ici, euh, je déclare ce qui s'appelle un structure node, c'est-à-dire que je vais essayer quand même d'avoir une structure dans les propriétés qui sont attachées au nœud, ce qui n'est pas obligatoire. Euh, mais alors, personnellement, euh, je trouve ça beaucoup plus clair. Donc, je crée mes articles, euh, mes users, mes articles, avec les propriétés qui leur sont, qui leur sont attachées. Et ensuite, euh, ben, pour créer un, un nœud de type user, euh, ben je j'instancie un user et je fais un u.save, un petit peu comme ce que vous feriez avec l'ORM de Django. Et de la même façon, si je veux récupérer les différents euh, les nœuds, ben c'est la place d'un user.object que vous ferez en Django, vous faites un user.node et ensuite c'est euh, quasiment la même chose. Euh, donc pour tout ce qui est requête, vous avez du get, vous avez du all, euh, vous avez même les queues qui object euh, qui sont disponibles dans NeoModel. C'est assez euh, très similaire à Django. Alors pour l'instant, euh, je m'étais contenté de créer les nœuds. Je ne vous ai pas parlé des relations euh, entre ces nœuds. Donc si vous voulez euh, en fait, bah, modéliser les, les relations, ce qui est quand même euh, assez euh, important, euh, on va utiliser les, les outils donc, de Neo4j qui sont relationship to et relationship from. Donc ici, si je veux tous les articles qui ont été écrits par un user, ben en fait, je pars du user et je vais vers les nœuds de type article en suivant la relation qui s'appelle wrote. Donc je fais un relationship to article en passant par wrote. Et si je veux à l'inverse, euh, l'auteur de l'article, d'un certain article, ben en fait, je pars de l'article, je vais vers un user en suivant la relation wrote, mais euh, en fait en sens inverse. Et euh, donc en fait, une fois que j'ai euh, ce, ce type de définition, ça me permet en fait d'accéder aux articles, euh, comme vous le voyez ici, donc en passant par un U.articles tout simplement. Alors, dernier exemple que je voulais vous montrer, euh, c'est l'exemple des recommandations qu'on a vu tout à l'heure, où j'essayais je de récupérer la liste des, euh, euh, des articles qui ont été likés par des utilisateurs que je suis. Et en fait, ça, ça peut se faire tout simplement en, en, en exécutant une requête euh, cypher brute. Euh, donc là, euh, la euh, requête cypher, c'est la même que celle qu avait écrit tout, que j'avais écrite tout à l'heure. Et en fait, vous pouvez, à partir du self.cypher, exécuter une, une requête et récupérer tous les, euh, tous, le, tous les résultats directement. Et donc après, à ce moment-là, euh, vous pouvez directement appeler euh, la méthode reco, à partir d'un objet utilisateur et avoir les, la liste de tous les articles que vous pouvez lui, lui recommander. Euh, voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais vous montrer euh, aujourd'hui. Euh, si c'est un sujet qui vous intéresse, donc je vous ai déjà dit, je vous encourage à aller visiter un petit peu le blog de neo 4 Il y a pas mal d'informations utiles. Euh, je ne vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais en fait, Neo4j a euh, deux plugins importants. Un qui est pour faire du GraphQL, donc qui vous permet d'interroger directement en fait, le serveur euh, Neo4j sans passer par euh, des, des OGM, etc., qui vous permettent de faire des requêtes euh, de ce type-là. Et ils ont une deuxième librairie importante qui, est, donc, qui concerne des algorithmes de graphes euh, qui vous permet d'extraire pas mal d'informations euh, de vos bases de données, euh, en particulier des communautés, ce genre de choses. Donc, qui peut être utilisé. Encore une fois pour de la recommandation, mais pour aussi d'autres sujets. Voilà, je vous remercie. <rires> je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions euh, Oui, est-ce que le, le, le, le speaker suivant est dans la salle euh, Je veux bien vous alliez peut-être vous préparer, si tu n'as besoin de la. Euh, a priori, non. Oui, donc euh, je suis intéressée par les bases de données il y en a, comme tu l'as dit au titre de la présentation, pas mal. Ouais. du coup Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu sur comment vous avez choisi euh, NeoForge 4 j euh, au niveau du prix, de la licence, des fonctionnalités, euh, de l'intégration avec Python, l'écosystème tout ça Oui, alors en fait, euh, pourquoi j'ai choisi NeoForge 4 j Alors en fait, déjà, je ne l'ai pas encore utilisé professionnellement. Euh, pour l'instant, c'est un, un, un hobby en quelque sorte où j'ai essayé d'explorer les, les différentes fonctionnalités. Ce qui m'a poussé à utiliser neo 4 ça a plus été la communauté. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu trouver de l'aide à chaque fois que j'avais une question, euh, j'ai pu trouver une réponse assez facilement. Ils ont un, une, euh, des tutos qui sont extrêmement bien faits euh, pour ça. Donc ça a été vraiment euh, la, la seule raison qui m'a poussé vers neo 4 pour l'instant. S'il n'y a plus d'autres questions, merci beaucoup.